Salut Pourquoi tu fais cette tête On dirait que t'as vu un monstre. Ah oh mais c'est vrai j'oubliais, c'est toi le monstre. Bah ben alors qu'est-ce qu'il y a T'es déjà fatigué J'ai un peine de venir m'échauffer. Fais un petit effort Vu que j'ai réussi à arrêter ton attaque la plus puissante à seule main, est-ce que ça te dirait que je me batte pas à fond histoire que tu puisses me mettre quelques coups Le karma se chargera de ton insolence. Il est temps de finir le film button,